Dans cette vidéo, j'aimerais vous parler du suivi d'utilisation de ressources pédagogiques à travers la question des learning analytics, ou en français traces, traces d'activité, traces d'interaction, et avec une focale sur la question des erreurs d'interprétation. Donc, il est très fréquent lorsqu'on monte, on met en place des projets d'hybridation, qu'on va utiliser des ressources qu'on a créées soi-même ou qu'on a trouvé sur internet et intégrées dans une plateforme, d'essayer de suivre ce qui en advient. Et, euh, un cas classique, c'est de se fonder sur des traces, donc d'avoir des beaux graphiques, mais avec des interprétations erronées, puisqu'on n'a pas nécessairement toutes les informations à notre disposition, d'inférer, de, de, de, de déboucher sur des conclusions fausses qui vont poser problème pour la suite des analyses. D'abord, il y a la question de ce qu'on appelle... ça reprendre la métaphore de l'iceberg. C'est-à-dire que quand vous avez des ressources sur une plateforme, euh, vous voyez ce qui se passe sur la plateforme, donc ce que vous voyez, ce que vous voyez dans les traces, c'est la partie émergée de l'iceberg. Il y a toute une partie immergée de l'iceberg qui va être tout ce qui va se passer autour des ressources sans que vous ne puissiez le suivre et qui va être parfois beaucoup plus importante que la partie émergée. Euh, et donc, euh, ça peut être par exemple, vous organiser des visioconférences vous avez bien du mal à savoir qui se connecte, déconnecte, enfin, ce n'est pas tous les outils qui vous permettent de suivre exactement qui dans Teams ou Zoom, euh, quelle va être l'attention en fait, qui va être derrière l'agent. Et en fait, ça, c'est tout à fait valable aussi avec les ressources. Imaginons que vous avez des ressources que vous avez postées sur une plateforme, les personnes les téléchargent et les utilisent maintenant euh, depuis leur ordinateur. Comment est-ce que vous allez suivre euh, exactement ce qu'il advient sur l'ordinateur personnel des gens euh, de ces ressources. Vous ne pouvez pas. Et même si vous le pouviez, ce ne serait pas légal. Du coup, euh, à moins de mettre des mouchards, euh, il y a des, des recherches, hein, de soit dit en passant, euh, où les personnes acceptent qu'on qu mette des mouchards pour suivre l'utilisation des ressources. Mais à moins d'aller jusqu'à cette extrémité, on ne peut pas savoir ce qui se passe autour des ressources et les traces ne permettent de voir au mieux, par exemple, que les téléchargements. Donc toujours dans l'introduction, il y a aussi les risques dans les analyses quantitatives de tout ce qui est les artefacts d'analyse. Je vais vous donner un exemple après. Et ensuite, tout ce qui est erreur d'interprétation, même en ayant toutes les données, on peut avoir euh, une mauvaise compréhension des conditions de collecte qui va affecter notre jugement. Et malheureusement, on ne peut pas à chaque fois avoir des enquêtes qualitatives qui nous permettent de gagner en précision et pour mieux comprendre ce qui se passe. Du coup, il faut faire preuve d'un peu d'esprit de, critique et de jugeote et de prudence, de nuance dans les analyses. Alors en termes d'artefacts, là c'est euh, un exemple de la vie réelle que je, qui est issue d'une analyse de plateforme Moodle où on pouvait suivre au fil des années euh, le nombre d'inscriptions à la plateforme. Donc en bleu, vous voyez le nombre d'inscriptions. Donc, ce qu'on avait constaté comme artefact, c'est qu'en 2018, euh, il y a eu un énorme pic de désinscription. C'est-à-dire qu'en en fait, les administrateurs de la plateforme avaient euh, désinscrit puis réinscrit euh, des euh, milliers, voire des dizaines de milliers de personnes. Et du coup, quand on fait ce genre de manipulation, euh, on va artificiellement augmenter le nombre d'inscriptions. Entre 2018 et 2019, vous voyez, il n'y a pas eu une vague de personnes qui sont connectées réellement ou inscrites à la plateforme. C'était un nombre à peu près stable. Mais du fait de, la, de, de, de ce processus de désinscription qu'on voit là dans les données, ben en fait, on a ouvert la voie à quasiment un doublement des inscriptions. Et en fin de compte, si dans les traces, on ne, je, je n'avais pas regardé ce qui se passait du point de vue de désinscription, j'aurais pu croire... Si j'avais regardé uniquement l'événement inscription, qui ne disparaît pas, hein, ce n'est pas parce qu'on annule une inscription que, que l'inscription disparaît des traces, donc si j'avais uniquement regardé la courbe en bleu, j'aurais pu croire à une dynamique ascendante, euh, brutale, entre 2018 et 2019. Eh bien non, ce n'était pas le cas. C'était juste qu'il y a eu euh, un événement, qui est un artefact euh, lié à l'utilisation de la plateforme. Ce n'est pas nécessairement une erreur technique, mais en tout cas un changement de comportement des administrateurs, qui va faire qu'en que l'absence d'une analyse fouillée, on va faire euh, une erreur d'interprétation. Donc là, euh, avec ces dynamiques d'inscription-désinscription, il n'y avait pas en fait, réellement, euh, de, de, de croissance extraordinaire entre 2018 et 2019. Euh, si vous voulez aller sur des articles qui ont été un peu fondateurs dans ces domaines, même qui, qui restent assez peu connus, c'est Philips et ses collègues. Vous pourrez regarder euh, Learning Analytics et Study Behavior, Pilot C'est assez ancien. Ce n'est pas nécessairement d'une portée euh, extraordinaire. Mais ce que je trouve qu'il a le mérite d'avoir posé euh, le problème du fait qu'il avait fait des interprétations sur ses, à partir de ces traces et ensuite, il a confronté ces interprétations avec des entretiens auprès des apprenants. Et il a regardé le décalage entre ce que les apprenants euh, lui disaient et euh, ce qu'il avait constaté. Et donc ça, c'était sur Lectopia. Donc c'était une série de podcasts, de conférences. Donc tout à fait ce que vous pourriez avoir comme type de ressources, que ce soit des vidéos ou des podcasts, euh, c'est un cas typique d'utilisation de ressources pédagogiques dans, dans l'enseignement supérieur. Et donc voilà, et là, c'est un exemple de figure qu'il avait produite, hein, où il essayait de comparer la dynamique au fil du temps euh, sur différents éléments, et d'interpréter, et comme il l'a reconnu plus tard lui-même avec des erreurs, ce type de données. À titre personnel, j'avais fait un article plus qualitatif aussi sur cette question avec mon, mon, mon collègue Georges-Louis Baron sur tout ce qui est utilisation de tableaux de bord numériques. Si on veut évaluer, euh, à partir de traces, euh, quels vont être les problèmes qui vont être posés. Et là, là, En l'occurrence, c'était une plateforme qui s'appelle le CNEC et on pouvait créer des questions, des hypothèses, des protocoles, tout un, tout un élément de recherche on va faire, euh, entre guillemets, représenter la, une démarche d'investigation au fil du temps. Et en fin de compte, euh, ce qui est important de savoir, c'est qu'à chaque fois qu'un élève crée une question de recherche, etc., il l'envoyait à l'enseignant, et l'enseignant faisait des modifications, et ainsi de suite, il y avait des allers-retours. C'est ce qu'on appelle la rédaction incrémentale. Et vous voyez, euh, nous, à chaque fois qu'il y avait une incrémentation d'un groupe avec l'enseignant, eh ben, on comptait plus 1. Et on avait des tables de bord derrière, en tout cas qui étaient destinées à être produits, qui permettent de suivre le nombre d'itérations. Alors, imaginons maintenant qu'on veuille euh, évaluer sur la base de ces traces euh, le, le... Comment dire euh, considérer que le nombre d'itérations entre en, en compte dans la note ou dans l'évaluation des compétences, soit en positif, soit en négatif. On peut dire s'il si y a beaucoup d'itérations, c'est que le groupe d'apprenants a du mal à comprendre, et donc euh, ce n'est pas forcément très positif pour la, la note. Voilà. Mais imaginons maintenant que euh, pour un groupe donné, tout passe par l'écrit sur les interactions. Et pour le deuxième groupe, bah, euh, l'enseignant, le plutôt que de passer par la machine pour gagner du temps, va interagir et donne à donner à, à peu près le même euh, type de retour au groupe 2. Toutes choses égales par ailleurs. Dans un cas, l'interaction est passée par l'écrit aura bien été collectée dans les traces. Dans l'autre cas, elle ne l'aura pas été. Et en fin de compte, euh, à cause de ça, finalement, si on fait des tableaux de bord, par rapport, et là j'avais représenté par différents groupes, par exemple là on a les cinq groupes, 1, 2, 3, 4, 5, et en fin de compte, à cause de ce décalage, euh, finalement il va y avoir, euh, pour le groupe 5, il y a une interaction orale au lieu d'être à l'écrit, il va apparaître comme euh, moins d'interaction. S'il y avait eu la même chose à l'écrit, il serait apparu différemment. Donc voilà, tout ça pour dire, à travers des visualisations simples, on se rend compte qu'il y a toujours des facteurs un petit peu extérieurs qu'on ne contrôle pas. La plateforme ne sait pas ce qui se passe euh, dans la classe. La plateforme ne sait pas que vous avez interagi à l'oral avec vos apprenants. Et du coup, elle, elle, elle est aveugle à, à toutes les caractéristiques de la situation didactique. Et du coup, quand on va utiliser des, les, des, des traces, des visualisations, des tableaux de bord pour suivre finement ce qui se passe, que ce soit dans une classe ou à distance, on va toujours avoir ce petit type de biais qui va euh, affecter notre jugement sur ce qui est en train de se passer. Alors, là, c'était aussi, après, même quand on n'a pas de biais, il y a aussi le fait qu'il peut y avoir des effets pervers. Là, dans ce cas-là, c'était euh, le lancement d'une activité. Et ce qu'on constate, c'est que euh, si on dit que plus les a... aux apprenants, plus, euh, plus vous avez euh, d'idées, plus vous soumettez d'idées, plus euh, meilleure sera votre note ou votre évaluation, et bien évidemment, il y a beaucoup de gens qui vont artificiellement se mettre à soumettre plus d'idées. Et ce qu'on peut constater là, c'est le nombre de mots par idée chute. Donc l'idée de la stratégie de l'apprenant, c'est qu'on fait plein d'idées avec très peu de mots et très peu de contenu pour pouvoir artificiellement gonfler les indicateurs. Et donc ça, c'est aussi un point de vue intéressant. C'est que finalement, quand un apprenant a un intérêt à affecter un indicateur pour une note ou autre, il va pouvoir faire un peu ce qu'on appelle gaming the system. Il va transformer, le, à la condition d'avoir compris, transformer le fonctionnement du système et enfin son comportement pour s'adapter aux, aux, aux récompenses entre guillemets, adaptées par, enfin, proposées par le système. Donc voilà, ça c'est un autre point que je trouve assez intéressant également de garder à l'esprit quand on analyse des traces, c'est est-ce que les apprenants savent qu'ils sont suivis et que le, les ressources sont... Euh, le, il y a une forme de traçage des utilisations qu'ils font des ressources. Donc ça c'est un autre point assez intéressant. Alors, aussi, dernier point, il ne faut pas se faire avoir par le fait que l'indicateur est souvent l'arbre qui marque, masque la forêt. Donc, dans le, les MOOC, il y a tout ce qui est taux de certification. Euh, bah, finalement, quand on regarde seulement les personnes qui ont eu le certificat du cours, on oublie qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont jamais eu le certificat et qui ont quand même téléchargé toutes les vidéos, qui en ont vu une partie conséquence, conséquente. Du coup, on sous-estime le nombre de personnes actives. Ensuite, euh, donc raison pour laquelle euh, il y a souvent besoin de conduire des entretiens pour pouvoir capturer un peu ce qui se passe dans la partie immergée de l'iceberg. Parce que tout ce qui beaucoup de choses ne peuvent pas être tracées, on l'a déjà dit en introduction de cette vidéo, notamment le devenir des ressources une fois téléchargées. Si vous voulez aller plus loin, on a fait avec des collègues un article qui s'appelle « Analyse de l'utilisation des vidéos pédagogiques des MOOC par les non certifiés » et du coup, on exemplifie en fait ce type d'éléments. Et donc ça… Euh, vous pouvez euh, réaliser ce type de recherche sur à peu près tout. Là, c'est des vidéos de MOOC, mais on pourrait faire sur beaucoup d'autres choses. Euh, Rossel Aguilar, 2013, euh, sur, les, sur les podcasts de l'Open University, il y a énormément de recherches sur ces sujets-là. Donc, euh, en tout cas, la seule chose que ça nous invite à faire, donc je vais vous passer, c'est euh, que c'est extrêmement intéressant de chercher à identifier en fait, les biais qui vont... Euh, déformer notre interprétation à partir des traces et de toujours, dès qu'on peut, avoir une méthode mixte, c'est-à-dire qualitatif, entretien et quantitatif. Et si ce n'est pas possible, euh, au moins dans sa tête, euh, faire un certain nombre d'hypothèses alternatives et de ne pas arrêter son jugement trop rapidement.